En oh, tristesse, ou à la piégée en ville, cernée par le béton écrasé par la chaleur corporelle de tous ces touristes qui vous entourent, ou à la haute involontaire de toute cette horde curieux et curieuses, alors que vous rêvez secrètement à ces plages thaïlandaises depuis des mois. Pas d'inquiétude, en attendant de prendre votre revanche et d'annoncer d'un air morphe que vous partez visiter le monde cet automne, pourquoi ne pas offrir à vos oreilles quelques douceurs estivales Une musique aussi fine que le sable doré de Salad Beach